Some, some, some, ram, some, Ah, ah, ah, ah, ah, ram ah, ah, ah, ah, ah, guli, guli, Bois continue continue à frapper nos pays d'Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs. La police nationale tellement soumelle, pendant le dernier moment, là, son bagaille extraordinaire. Diverses opérations à fait, Oh, oh, mesdames, mademoiselles et messieurs, gons individu qui habillaient, bel tablier, papa d'appli sous lits, valise li dol, qui le dos, dans la tête, l'île avancé. La police fait, eh, m'sais, plus La police font coup de chèque sous lui. y a de long de six minutes acheté. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, la police après le fait top-up pour lui. Marel, mettez-le dans Ou pas le côté, monsieur c'est Ou mettra les chez ou font-ils Bois commune, pestel. Mesdames, mademoiselles et messieurs, un soldat dans le canard. Allié iso, traversé l'en-mail, allié tombé dans pestel. Les sa population réunie ensemble avec la police sont en à y ont déposé la patte soumisier. Depuis les mouvements boiscalets sont lancés, Mbakache dit ou population qui prend initiative ça pour résoudre problème et sécurité dans le pays d'Haïti. Après plus passer diverses années, n'a perdu nous n'a pété courir, nous bandit malgré nous montrer nous pas caféo rien ils tirent nous pirède, ils nou nous pirède. mesdames, mi mesdames, mademoiselles et messieurs, nous souffrit nous péter courir, nous courir montagne, courir descendre nous quitter caï nous journée jodia, nous décider camper pour nous di, nou nou dire que nous et ça cap nous payer. Pendant tout ça, puis à se pays d'Haïti, pas de jam fait rien pour nous. Mais quand nous fait, nous, pour nous correspondre ensemble avec bandits, rapidement, ou ayons paquet de politiciens, tout, tout plime sous de lever, oh oui, ce mouvement, eh bien, n'a pas essayé d'éliminer Bandi, ce mouvement, bossal n'a fait. Tandis que, il y plus de 30 ans que les pays fait qu'on est que il nous. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous aujourd'hui, on va connaître un bon petit Qui ça qui boit Kalea et pour qui ça vraiment, monsieur, il n'y a pas de mouvement ça. Boit Calais débarquait dans l'aéroport tout c'est l'ouverture. BLTS Marais t'a courré dominicain peuple haïtien qui t'a traversé pour entrer Bahamas qui compte monsieur Sayo Soti, a sorti rale chaises chita confortablement fou ko zanmi et faut pas rentrer la caillou c'est un plaisir tout tripotaï ça en bon timamit, sans retirer et sans Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennouyer. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce que vous une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou ak patience. Ou. Merci parce que like, merci parce que abonne et merci parce que partager vidéo ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo, zami pau Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, moi invité ou gade individu ça ensemble avec sa Élément ça ou garder là, c'est un machin papa dada peuple haïtien. papa dada plié, OK Eh bien, la police qui tellement soumèl pendant dernier moment là, l'a veillé tout si cause net. Monsieur ensemble avec tablier sous les bien serye, li gon valise nan dol et puis l'a défilé. Pas oublié, il y a une opération qu'a faite dans capitale la peuple haïtien. Mais direction monsieur prend, pas des monde là comment on fait pour le vendre pas pas dans bloc ça. Est-ce que c'est la police qui pourra l'acheter minutes? Eh bien, police dit on nous font checker sous monsieur. L'ont checker sous monsieur peuple haïtien. Monsieur pas de cham machin pas pas d'hab vraiment. Les retirés quand sont sous-li, gardent les pieds de l'eau qui côté monsieur Tepesamni bien sérieux. Donc, monsieur, c'est tout un bandit. Est-ce qu'on a des respectants? Monsieur, c'est tout un bandit. Les Tepesamni ni, bon, j'arrête. Et puis, la marché tabli la tablier le sous-li, la valise, l'inadoloi, qu'on ne se marche pas pas ou quoi ça avec l'outil? On nous donne six minutes et puis sortent des alarmes, ils mettent me un numéro de téléphone, nous, ils tout numéro et puis sortent des, ils ont tombé suivus, puis t'as l'autre des au kidnapping. Donc la police tout prends tigane ça, ils rentraient en base ensemble avec marvel Mais semblet pendant la police t'appris rentraient en base ensemble avec li ils pas de quoi ça avec population, parce qu'on t'a tout fermé ici, Alvan, Papa d'Kahiba ou on peut pas et rappelez-nous dernièrement là m'a expliqué nous la police qu'on a fait opération et où e marchand de l'eau a passé pas gamin dans bloc là où marchand de l'eau a passé vous pensez c'est de l'eau lavande? non mon cher c'est pas de l'eau lavande. la police ap fè, kote, ou e si, a fait opération côté où bourreti a passé m'demande est-ce qu'il y a machine qui a déchargé dans zone là m'pas connait tout est monde ça la police a fait opération non bloc ou saisi ou en machin comprimé a passe peuple ici. Mon qui moun laban, la est-ce que la police a fait mal, je ne sais pas. La police a fait opération non bloc ou tant don a passe la boua. <laughs> Alors, vous monsieur, ou tant moun a passe et vous l'abdou bois? Boua. Ou konou en l'éwalé dans machin et puis ça qui passe peuple haïtien. Lek moun ki pote bois sou tèt kap passé et puis après les bois ou façon pour que ou pas frapper. Et bien c'est ça qui passé. Côté opération a fait pas ganyen moun kap acheté et puis ta pas pou sou bien sérieux. Ki intention? Ça qui passé negyo c'est tout un gang yo. Ye. La police qu'on a fait opération ou tant nous n'ga passé pendant pa ou a gardon vidéo Imagine imagine bien bouger bien matlaste yo mande qui est-ce que la police gien vieux ventilateur li gien vieux batterie non ça passé monsieur yo c'est tout est gang yo, ye. donc la police prendti si grain ça mesdames mademoiselles et messieurs ou capable garder la dans sous écran donc monsieur zamnité bien sérieux et puis gardon box c'est derrière malandrin monsieur ça ça y ça son chot la gare la fini, et bou pa ou ou ou ek, bou pa ou ki travay moun nan chwazi fe, se tout te bandi. Wok gade moun ka fe tout te bandi apepa yisien, gade ou ti mayosou li. Bok se atou yem ne, tepil gen zamni ni, zam nan koute pi chepa se rad kizou li yo, bi yen tepe bop et e puis la chèche information pou lvo e bay gang. Donc, ces dernières informations à by la gang. La police tout fait top up pour lui. Malheureusement, monsieur, monsieur Paget avant papa de ne pas de la place, il ne ici. saute sous tête, lui tombe sous épaules. Ou quoi se cause dans le pays ça? Et puis, madame, mademoiselle et messieurs, individu sa yon a regardé là, qui n'a pas de yé pi Monsieur sa c'est cinq dominicains. Yon sorti la kayo, yon traversé dans le pays d'Aïti. Parce que autorité en République Dominicaine a cherché pour trafic stupéfiant ensemble avec faux usage faux. Traverser dans le pays d'Haïti, comme étant donné que toujours dit, Haïti sont savannes, vous pensez que savannes tout le monde qui est capable de pingaler là-dedans. Faut y a un petit savant, un sénateur savant, un ministre savant mini savan pour gal, pou galoper dans savannes. Tu comprends? Eh bien, mais si on est oublié, si vous Interpol. Messieurs, qui sortent la caille, il dans le pays d'Haïti. Il passait chat-chat qui côté dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture pour que aille à, Mas, à Jean vous la masse. Sortant agent BLTS, tout déposé la pâte sous ses coureurs. Actuellement, là. y a des CPJ, Ils a pas cuisiné. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans Pestel, la police nationale arrive à déposer la pâte sous un individu. Individu ça, eh bien, qui le riche cadre, c'est un bandit notoire qui fait partie de base canara. Mais si prend est en train la pour lui, il pestel. Eh bien, Rive, M. Rive, nan Pestel, pendant que quelques citoyens a posé la question, rapidement, la police est débarquée et el elle a retiré rad sou individu, l'individu, le join, divers tatous sous et il un tatou qui marquait 5 secondes. Pendant la population a pris les manchettes, il 5 secondes pour voir le bail, si il fait dans l'enfer. Rapidement, la police passe le brothel, elle prend le el nan dans la commissariat. Sinon, papa ici, si la police ne paraît à temps. Qui sa, qui t'apprête le passer, messieurs, les consa, déjà bon pour faire bouton peuple haïtien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ma faire vous est c'est pour première fois pendant six l'année, qui sont passées au yo là, yon semaine finie, pas gai yon cas qui n'importe qui donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nouvelles ça, qui fait qu'un monde content dans pays d'Haïti, tant qu'on en diaspora. Après plus de 30 bandits tombés dans la date qui était 24 avril 2023. Depuis ça, bandits ont couru pour le phénomène bois calé. Et bois tellement calé, ils ne peuvent pas pa prendre en bas ou prendre en quand même. Donc, bandits ont couru pour quitter la ville pour aller cacher dans diverses villes province, et provinces. Rive et river dans les villes provinces, ils ont caché la population, mettez-moi sou et pito c'est se port au pour sou te prend manchette là ou patale ta le prendre en province manchette en province tellement filé eh? manchette en province tellement filé peuple ici. son bagage extraordinaire bon mwen men konn calé mangou rache rache la tellement filé peuple ici. ou kembe man go gros go Francis ou lave rache la. et pour kembe et puis ou kale mangou ensemble tellement filet. Ou courir qui débatte au Brésil reçu puis ah mon cher vous faites tout passer trop misère donc madame, mademoiselle et messieurs pendant dernier moment là la, la police nationale qui déterminée pour déraciner boule microbe iso dans village des dieux et déjà la police guettant 6 à 0 frères et sœurs bien-aimés mais est-ce que iso est capable de aller pour contre li c'est pas seulement Microbe microbes gang yon pepa isien chargé boule microbe dans la politique là tout nous supposé déraciner. Pendant la police ensemble avec soldats la médaïti abay iso salmerite, li important tout nous même pepa isien pour nous commencer penser avec une série de microbes qui fait partie de classe politique là qui fait plus passer 30 ans à déstabiliser pays. Ça extrêmement important c'est que voyez, iso aller et puis ou quitter alié lio ou quitter nèg qui t'a financé lio donc m'de kapab di sa, se on est capable dire ça c'est la messiaté et l'ont a iso qui sont microbes et sécurité et l'ont gardé mettre André Michel tout peuple haïtien son microbe politique yo même gota yo même gosse ou pas qu'a prend you né pour quitter l'autre là pendant la police a fait petit travail li en bas, faut nous penser ensemble avec messieurs dames PHTKayo qui gangstérisé. Faut nous penser ensemble avec oligarque corrompus. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, c'est pas seulement ISO qui pour aller dans Bois Calé. Gon série des nèg qui fait vio à le pays d'Haïti, faut nous à penser pour eux. Et mesdames mademoiselles et messieurs, gai un bagail vle attirer attention sou li ouais dossier bois ça en <hè> même temps gè bon côté en même temps tout fòn veye oligat corrompu yo pou yo pa rentre dans mouvement et puis changer le phase dans men nou m expliquer li important jounen jodi pou pou a pour et pour comprendre mouvement bois calé a peuple haïtien bois c'est qui ça Mouvement si la peuple haïtien, c'est mouvement mas moun nan pays qui qui victime de violence. L'homme dit violence, c'est violence sous toute forme. Pour citer violence économique, violence politique. Et qui est-ce qui fait violence économique et politique? sous qui ki pi mal dans nan pays c'est oligarque ensemble avec politiciens yo qui créait gang tout côté dans le pays pour capable défendre l'intérêt au peuple haïtien. Pour comprendre le mouvement Sapibier, frère Maxime il est important pour que ou retournez dans l'année 2017. Pour comprendre ce qui vient de mouvement dans le pays d'Haïti. Eh bien, Madame mademoiselles et messieurs, depuis l'année-ci, si le la, pays d'Haïti n'a ni sécurité ni justice. Parce que les oligarques dans la Pétionville capturent le pouvoir exécutif ensemble avec tout le pouvoir judiciaire. Et c'est eux même encore, frère Maxime qui se mettent yo, et c'est eux même qui gèrent ça stabilité politique. Jovenel Moïse arrive dans le pays dans date qui 7 février 2017. Il était passé dans des élections. Nous te connaissons ça déjà. Il arrive dans la tête de pays. Même les qui ont financé le peuple haïtien, les ça qui pas quitté le gouvernement, bénéficier de la stabilité pour voir comment une série de projets te capable de réaliser pour tout bon. Et même Jovenel Moïse, quelques années après, après avoir déclaré dans la presse, tu as un gros tour qui te venu à qui dit comme ça, messieurs le président, ce n'est pas toute la stabilité à bon pour nous. Et stabilité politique, c'est le premier bagage pays a besoin, papa Issien. Si il a pas de stabilité politique dans le pays, il a pas j'aime bien rien réaliser. réalisé. ça, qui te venu, dit Jovenel Moïse comme ça. Ce pas toute la stabilité à bon pour lui. Président est tout supposé faire ma remisier, mais ton côté. Mais pas oublier peut pas ici. Jovenel Moïse qui côté lui, c'est nègé qui te pousse, mette la finance campagne. et relè la police pour ma remissé. Ligue système justice là, non la plage encore. Est-ce qu'on comprenne bagay? Donc, c'est lavé messi Nègre très très puissant, malgré le président, mais nos sens ou vinn devant yo parce que toute l'autre institution yo moun qui semble avoir yo qui t'a supposé camp ensemble avoir pour fond pays normal yo même tout yo sait oligarque corrompu donc les comme ça ou a fait des petits déclarations mais ça qui va le passer ou pas camare parce que maré aujourd'hui a demain matin juge blanchi même si ou te que be au men en sac c'est vous-même qui Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, on individu qui fait une déclaration concernant Figui, un président, il était supposé mettre le long côté pour complot contre la sûreté de l'État, c'est ça yon toujours dit. Mais ce qui passait, système justice-là, eh bien, il en a un bagriffe, Comment, messieurs, ya, est arrivé à déstabiliser le pays C'est important pour comprendre bâtisse à tout. Mais si yon utilise deux bagay. Yon utilise mécanisme institutionnel l'État pour renverser pouvoir. Ou bien yon mette gang yon tout côté dans pays pour empêcher peuple à s'y qu'il est pour gouvernement n'y li pas de sécurité. Eh bien, pas de ou pas bois, le président de la SIPO quitte pays. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, pas même Monsieur Sayo qui t'a financé président pour le rive côté c'est même lui même tout qui a financé opposition en tout. Eh bien, première déclaration qui fait, pendant Jovenel Moïse a préparé pour lui installer en tant que président pays d'Haïti. Première déclaration terroriste qui fait, c'est André Michel qui faire. quand elle été déclaré, papa, parisien, depuis Jovenel Moïse, président, nous avons réduit le pays en Et sous son sa, nous combat Jovenel Moïse. Et vous êtes capable de comprendre. Vous avez tout Jovenel Moïse, vraiment. Vous avez gangsterisé le pays, vraiment. Et après assassinat, c'est au même qui dirigé. Donc, li que fait le peuple Et Et l'ordi André Michel, souffurez-moi dans la poche droite. Boulos c'est li kapsoti. C'est parti comme <coughs> piti nou. non? Après déclaration André Michel peuple haïtien, on ligacue opgal utiliser yon équipe Monsieur dans politique là encore. Il va le passer dans parlement. Il va commencer préparer des petits de lit lit en bas en bas. Il a passé par la justice aussi. Est-ce qu'on prend bagay la là? Donc Monsieur ça a commencé commencer préparer diverses campagnes violences contre qui est s'il vous plaît contre peuple haïtien yo dit yo a Comment te ka qu'à comprendre on nous dit on la on peuple la bataille pour on peuple et puis la police a arrêté avec un arsenal d'armes un arsenal bal? Hein dis moi bien non pour faire qui ça Pile d'armes ça et puis les grenade fois de pour faire qui ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Est-ce que c'est pour -ce ta le sauter par les nationales est-ce que c'est pour éliminer oligarques qui quembe l'économie Est-ce que c'est pour éliminer gens qui a 12 millions chaque mois Est-ce que c'est pour éliminer éliminer qui a fait 42 millions chaque mois dans gaz Non. C'est pour tout les chrétiens vivants pour déstabiliser, mesdames, mademoiselles et messieurs. Et, qu'on vous pas fini là, non Gang qui est déjà là dans le pays, qui ça, monsieur aura fait Yo pral renforce renforcer comme ça parce que yo te dit président que stabilité a c'est pas tout l'air bon pour yo. Yo aimerait le yo ap naje, nan dans l'eau qui sale ou ap bataille pour mettre électricité lit pas bon pour yo parce que yo pasvre les lumières tout temps ou ap bataille pour vous faire non yo, yo vle ça yo v'lais côté pour vous la craser pour mon toujours appmourir pour yo présenter pays pou yo dit lit toujours en crise pour yo continuer faire million c'est ça yo yo besoin pa paysien eh bien, sotande, ya, gang qui était déjà là dans le pays, gang ça yo pral renforcer. Et non seulement sa tout, divers lot gang gangs qui le créer. Comment gang gangs y pral renforcer? C'est Oligak qui le renforcer. Nous capables de faire Boulos, nous capables de Dimitri, ou capables de avec divers lot Encore ici, qui pral renforcer le phénomène insécurité, qui ki renforcer les gangs et non seulement ça, tout, qui pral créer gang. Et dans sa ça. Qui est-ce qui joue le rôle intermédiaire entre gros oligarques ensemble avec gangs C'est politiciens, c'est les sénateurs, c'est les gens qui disent qu'ils ont pour nous. Nous sommes capables de citer par exemple André Michel, Nenel Cassie, Don Cato, Evalier Boplan, Majori Michel, Arnel Bélizer, Lopren Youri. pour citer ça seulement. C'est les gens qui ne peuvent pas être entre deux. Donc, yop pren en bas, yop pren en l'air, puis ils se yon nan mita, yop fait manifestation, en même temps tout yon nan ghettoa, yop fait réunion, c'est comme cool ça, bagay la marché. Donc, madame, mademoiselles et messieurs, oligarch sa yon qui mette ensemble avec l'idée politique yon, yop pral distribuye armes ak bal pour renforcer renforce gang en dedans pays ya. ou pral jouen matisan qui pral très très puissant, village des dieux canaran Cité soleil quoi des bouquet ravine tout gang ça yo renforce renforcer automatiquement yo pral créer l'autre gang pour capable camper des barricades sous prétexte ces barricades là c'est lui même qui a venir derrière barricade ancien député qui a passé qui kap zame qui bail bal moi mon ancien député tabard peuple ici en présence moi Nan Delma 19. Ou alors quand pain nan Delma, 10, Delma 19, Adelma 17. Nan comment marcher ça les marchés c'est Pour un monsieur qui les qui camper machine nan époque pays Et puis lever moun da machine nan peuple Ou ap gade zam k passe la plonge bay chèn ti garçon, chauffeur moto tout neuf 9 mm. Tout neuf peuple Tout neuf oui distribué zama bide barricade 4 tanko paté y a distribué zama donc et même moment papa ici 400 maroze au pral monter en flèche et non seulement ça tout ou ralge gen Genève, qui pral monter et monsieur encore là où ça pas suffit y'a pral créer fantôme 509 en dedans la police pour capable déstabiliser pour craser opération pour ne pas jambé gey sécurité et dernièrement on entendu déclaration de barbecue ensemble avec la déclaration vite l'homme tout de après reprocher André Michel le barbecue dit André Michel connait le di bloqué pour lui mais dife tel côté pour lui de même tout Eh bien vite l'homme dit on salité chita ensemble avec monsieur si capable river la journée aujourd'hui Eh bien monsieur te travail pour ça c'est touiller ou touye pou pour que capable prendre pouvoir Joune Jordi ya, yon pa kapab rete pou yon fè stil souli, pou yon vin fè opération tandis kelle te depense, yon te touye président ensemble pou yon te kapab rive côté yon rive ya. Et mesdames mademoiselles et messieurs, il faut que vous compreniez pendant 5 l'année, divers marchés boule le pays d'Haïti. de jour en jour, moun ap vin pi pov, de classe moyenne, Presque disparaître parce que monsieur utilise gang sous toute forme pour capable bouler marché attaquer commissariat. Et pendant Jovenel Moïse, a plus passe yon kezen commissariat qui crasait qui boule, policier mouri, frères et soeur bien-aimé. Et ou capable rappeler ou déclaration yon journaliste dans Zenit qui te dit, li kafe jouin zam, li kafe une balle pour capable attaquer commissariat. C'est parti, c'est petit vous avez un pays ça. Même quand ça a été utilisé pour vous faire un massacre, sous le peuple, encore, il a dit défendu. Et, mesdames, mademoiselles et messieurs, même quand ça a été déstabilisé, faut que nous y a des journalistes, en même temps, vous y a des vous avez y a des Vous avez y a toute organisation qui a été la rapport, qui a écrit ces chiffres seulement, avec date dates qui a été mis. Lèke, yon fin passe yon kote yon fè masak, eh bien, moun sa yon même yon la pou yon ekri, et pou yon chanje moun ki tal fè massacre la, kounya la, pou yon chèchon bouro, pou yon bay pote chay la. Se kon sa yon regle kose yon nan pays d'Haïti. Après assassinat président Jovenel Moïse, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pral découvrir tout bagay. Parce que, <laughs> deyen ne gyovin toutouni puisque jounen jodi a Réseau criminel là, crasé, divisé, et il n'a pas pièces pour accuser dans ce qui est passé dans le pays. Tout le monde comprend comprendre comment jouer la fête. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour base criminelle qui d'être su le pays, à monter c'est oligarques qui ont avec politiciens qui mettent tête ensemble, pendant qu'ils ont utilisé gang pour capable capables de déçu que vous êtes capables d'atteindre l'objectif politique et vous êtes capable monsieur ça vous en qui a fait gogo manifestation je jodi jodie c'est seulement jovenel moïse qui a assassiné pays d'haïti toujours là les toujours collés ensemble avec république dominicaine les pa gen c'est qui sortit là Tout ministres mission là tout politicien là, tout directeur général là mais ça fait pays à pas de sécurité qui ça fait grand goût à augmenter comme ça ou pas bah poser poser tè question ça Donc, nous sommes capables de comprendre, peu pas ici, moun qui te bloqué neg yo empêche ou lèl relejou Moïse. Li clés. Parce que jounen jodia, tout neg à l'aise, tout neg a bien passé. Moun qui plus victime en bas, mais criminel ça ou peu pas c'est qui élèves. Parce que, nous sommes capables de rappeler, nous n'en jou passé yo opposition radicale là qu'on dit, sénateur il la tortue, opposition responsable là Eh bien monsieur sayo professeur bien-aimé yo te kondi par an, kembé petit ou la caillou si ou pa kembé petit ou la caillou sakrivel c'est pas sous compte nous Make non petits toits en bas la piel parce que tête li ka coupé pendant yon si moun pral lekòl se c'est sa yo a di et bien, dans a diverses écoles, les petits mouns arrivent, ils ne sont pas chita pour qu'ils assistent, pour qu'ils Parce que, monsieur, depuis après midi yo a passé, il a toute l'école là ensemble avec matière Fécal. Est-ce qu'on comprend comment il joue et là Juste pour capable de pouvoir seulement. Non, y qui aussi simple. Dans le secteur économique là, mesdames, mademoiselles et messieurs, il victime? victime. Pas oublier, les gens qui ont campé dans les barricades, c'est ce qui est venu. Des barricades ont chargé les gens qui ont des Donc, machine basse qui est, il y des gens qui marchent pendant belle distance à pied pour aller acheter des petites choses dans les marchés. Les gens qui ensemble avec bout bouts de sacs sur tête, yo. ont côté, bandits prend prennent dans les yo. Mais ils côté des gens ici, c'est des provisions qu'ils prennent. Donc de jour en jour c'est appauvri c'est appauvri plus mon a vinn appauvri donc l'argent ça au ca prend qui qui côté aller c'est qui yo là le jeune encore parce que les ont fin passé au baion jeune garçon 11 âmes jeune garçon ça camper derrière barricade donc si toute fois la police ta font attaqui to to to to to to to to to to le tire toute cartouche donc âmes ça n'emmène s'il pas gè cartouche pas il rien donc kounya là faut ralé âmes non pour que les sonne les gens pour les jouer l'argent pour aller acheter cartouche Et qui est-ce qu de qui a montré les Qui est-ce qui fait business dans le pays d'Haïti C'est même oligarque. <laughs> est-ce qu'on comprend, mesdames, mademoiselles et messieurs, comment vous ont comment vous ont le pays Vous avez fait l'argent. Les, les politiciens eux-mêmes, ils pour pouvoir. Et puis, mes pays, nous-mêmes, nous avons souffert. <laughs> à la traque pour laver Kaïté. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, faut que moi vous Oligak yo, pendant yo fè travail sa, yo gen moun kap travail nan media pou yo. Et rappelez ou, Dimitri Vob te cite non plisye, kap travail ansam avèl, li te cite non Tilili, li te cite non morè, li cite non jamona, kade non se frappe, yop frappe, se mange ou mange moun pou li, moun sa ou se moun pam, sa vèm yorete yop travail avèm. Donc après sept tentatives coup d'état, yo pral arrive assassine Jovenel Moïse, en dedans, chambre la Kaili. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, assassin yon, après assassinat président, y signé deux accords politiques. Youn, 11 septembre, et l'autre la, 21 septembre. Ça qui signé 21 septembre, c'est se après assassinat Eric Jean-Baptiste. Nous rappelons, nous, Eric Jean-Baptiste, qui était contre qui te compte negue parce que ou te gagner position pour renforcer gang yo en dedans pays d'Haïti li même li pas d'accord parce que li te klè sou décision li dou, ou te c'est ti volay te c'est gros volay faut que tout moun paye pour ça yo fait et bien rapidement yo pral éliminer Eric Jean-Baptiste et faut que moi gang ti macaque c'est pas n'importe ti gang biti. yo utilise ti macaque pour éliminer une série de gros moun dans société et puis après assassinat Eric Jean-Baptiste ou pralwa, comment vous râlez Madame Aniga bien facile rentrer en bazelle? Hm. C'est parti équipe criminelle petit non peut pas ici. Donc, Pabli, j'en été servi ensemble avec Bandi. Kounia là, après assassinat président, gang yon pral fait ça yon vle en dedans. Divers officiels dans le yon. gouvernement yon allié ensemble avec gang yo. Donc kounya la, peu haïtien, qui est-ce qui protégé nous? Les autorités, yon, yo, yo font partie des gangs qui a terrorisé le pays. Qui sont capables d'attendre de, so de Yon rien? Nous relaient, nou nou nous crions, nous portons plaît, nous faisons manifestation matin, midi, soir, rien pas jamais fait. Nous mouri pieds Yo nous pieds Yo assassiner nous pieds Et nous même nous nos cafou, mini justice Cabraldo. Il y a des il y a des territoires perdus. Il y a des territoires perdus, excusez-moi. Et non seulement ça, tout. Rappelez-vous, ils ont pris le contrôle par la justice. Journaliste posé. Premier ministre en question, les dix journalistes, c'est menti Donc, ou Donc, vous capable comment les yo, yo mettent tête ensemble. Gang y vous venez en dedans du pays. Nous crier, nous nou relayer, diriger, vous pas faites fait un yé pour nous. Nous courir monter, nous courir descendre. Eh bien, peuple haïtien à la fin, qui ça nous oblige faire? Nous prenons mouvement Bouakale. mouvement Bouakale, c'est pour lutter contre l'injustice. C'est pour lutter contre la gang. C'est pour lutter contre le kidnapping. C'est pour lutter contre trafic de à mouvement Boakale, mesdames, mademoiselles et messieurs, les charger ensemble avec l'opportunité. Mais comme ça, tout, il faut veiller les parce que. Yo tellement fort, yo capable rentrer parmi nous et puis dévier mouvement en nous Et c'est ça bandit yo ap ese fe pendant dernier moment yo là Qui te m'explique me ou yon bagay? Ou capable tende déclaration tilapli? En même temps tout, ou ap des déclarations vite l'homme et puis ou al tombe sous déclaration Jeff. Jeff dit comme ça, mesdames, mademoiselles et messieurs. Et, oh! Nous dit c'est bois calé pas opération bois calé vrai c'est genève qui a fait a fait pas le prendre mon marcher tout et monde et fait es innocent n'a dit c'est bois calé ça c'est une et puis le ont comme ça les blancs vinnou penser c'est moi la vinn prendre non c'est pas moi blanc vinn prendre non c'est pas moi même blanc a vinn prendre mais au contraire c'est nous blanc a vinn prendre mais papa ici, pendant le fait déclaration ou tende du jenef, et puis ou pral tende vite l'homme dou, di ou Genèf ça fait deux. Et non seulement ça, tout premier ministre pral dou, pas fait jouet de Bosal ça fait trois. Donc, en ce se sens ça que, pour comprendre nan dossier, nègyo gitan a préparé. yo, pour virer mouvement, pour y faire des groupes de gang pété bataille, et puis pour pile moun mourir, yon façon pour que capable de justifier intervention de militaire. Est-ce qu'on comprend ce que vous avez Donc, les gangs qui vini ensemble avec discours, il faut comprendre c'est tel groupe de qui a attaqué tel groupe, c'est pas population qui lance un mouvement vraiment. Eh bien y même y a commencé faire diversion même ensemble avec bossu parce que c'est travail ça y a y a fait y a c'est allié gouvernement malheureusement y a pas comprendre les blancs vinis dans premier côté et a fait opération c'est dans basio parce que faut qu'y ait éliminé pour éliminer témoins. les blancs vinis nous parce que c'est nous y pral pas sécuriser non c'est intérêt monsieur y yo, a pral protéger peuple haïtien donc, en ce sens, l'imande pour que nous restions très, très actifs ensemble avec le mouvement Bois-Caléa. Et chance nous gagner, opportunité qui gagne dans le mouvement bois à peu pas ici, eh bien, le mouvement ça, capable nou, de nous déraciner la coalition criminelle qui est tête pays. Parce que avec eux, nous ne pouvons jamais sécurité. Ce n'est pas ça que dans l'esprit. yo, yo pas de intention de tout côté assassin, qu'on mette sécurité. Avec mouvement bois nous capables de passer prendre tout criminel, ni criminel à sapat, ni criminel à cravate. Avec mouvement bois bien, nous sommes capables de diriger coalition criminelle, nous capable capables de déraciner. Et venir ensemble avec un premier ministre qui est crédible, un premier ministre qui pas dans gang qui pour arranger ensemble avec la police pour mettre sécurité et pour que nous capables aller dans élection rapide rapide donc mesdames mademoiselles et messieurs mon conseille nous veiller en haut en bas et m'a fait ou connaît tout bonne série des côtés où tendait gang a mouri temps en temps on tendez tel gang tomber Bandyogon gens y fait diversion actuellement pour capable détourner attention nous pour y sauver qui pays et pour y aller l'autre côté ou cas ces itandé oui gon boakalek fait tel côté tandis que c'est pas population qui fait boakalek pour qui ça c'est pas population qui fait les tel côté population fait tel boakalek c'est pour que capable bon équipe qui mourit et puis, il y a là, rapidement, le gouvernement prend une décision, l'abdou, en moi, en moi, l'international, voyez, voyez, voyez, voyez, voyez, militaire rapide, parce que mon ap mouri. Faut que nous veillons en haut, faut que nous en bas. Parce que nous sommes tellement puissant, y façon pour que, ne pas un mouvement, boakale en amène. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est vrai, la police a mené opération, mais, ils ont pas qu'à aller pour contre lui. L'un mois sans jour, pas qu'à aller pour contre les. Barbecue paka aller pour compte li, vite l'homme paka aller pour contre lui. nan mo sans jou paka aller pour compte li. Pou li. Fòk moun ki kreye yo, moun ki mete yo nan niveau sa, Nous tout pase pran yo tout, voye yo aller. Pendant la police a tiré bal ensemble avec nous même nous nou, nou mobiliser nous pour nous passer ran sa ki nan tête pays ya qui fè un seul ensemble avec gang yo qui pas suspend terroriser nous matin midi soir. C'est mon terreu voisine qui a préparé pour boire calé <laughs> <laughs> voisine n'a pas dansance non oh my god jesus quoi elle elle voisine a exercé pour être libre papa ici oui mettre force mettez peu force voir Bah elle a presque décollé, <laughs> voisine trois poids voisine trois poids hein pourquoi Ne, <laughs> c'est <laughs> un mette la <laughs> Oui, d'accord. Exactement. Allez. Râlez. rale, sou, Allez. Râlez, descendez. voix, Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. la ve Allez. Allez. pays Allez. Eh la Allez. Korala Sa premier ministre Ariel Henry Pavlet, en gaye kakabandi. Mais sa ministre justice la Pavlet, en dé, Et pas bon ici, nous sans pitié, n'a pas gaille kakabandi parce que nous souffrons trop. dit l'autre semaine pour m'aider à danser comme ça sous matissant femme font si danser comme ça sous matissant la police femme descend sous bissante ne pour mal garder ti femme à lève à prétendre mais pour m'aider à danser comme ça contre ça nous baga bon la la police pas ici m'envie descendre bon la avec un bel bikini avec un bel bikini papa ici hein sous ma petite bel belle petite placement belle bikini rouge sou moi papa ici pourquoi les noix couleur hein rouge pour ma calèque comme pour ma baitis à pou pour ma carte de sang sous bisotné à boumak fonjournal et puis mélange à même moi papa ici et puis allez non avec Tibi sou et puis ou a présenté le journal là bas le peuple. quand ça la police pas qu'avec là la police s'il vous plaît fait rêve mais réaliser s'il vous plaît papa ici mobilisez mobilisez parce que faut que nous caca cacabandio Amen. Alléluia, ge bon Dieu. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, Gonserie de Moun Gabdou, oh oui, Chrétien, pas qu'à nos dossiers, Gaye, Kaka, bandi. Les bandits ont attaqué, cela la prière pour nous la prière. Le important pour nous donner des messages, ça, avec un pile, en pile, attention, à nous suivre ensemble. Nous faisons un pile en Haïti. Mm -hmm. L'Église, là, tout fait un pile heureux, l'oublier, La Bible te dit, nous sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais n'oubliez ça. Nous nous pour nous penser, même gens avec eux. Nous nous pour nous parler, même avec eux. Mm -hmm. Nous nous pour nous sembler avec eux. Nous nous pour nous faire tout ça, nous ou est, ou fait. Trop souvent, nous ne pensons pas songer que nous sommes des ambassadeurs qui recevons l'autre de nous ou l'autre côté. Nous, en transit sur la terre, c'est passé, n'a passé. Mais depuis le jour, où nous avons fait la prière de repentance. Nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous, nous enroulons dans l'armée. Et c'est ça, nous tout oublions. Nous utilisons... Nos armes de combat ne sont pas charnelles, mm -hmm. mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et puis nous sommes à ça, comme si nous maintenant mm -hmm. devions nous servir, bon Dieu, c'est goûter à diable. Mm -hmm. Et c'est ça que nous. Chassez madame... chez Zabel, madame qui l'on est chez... sa p'tan. qui corte. Fait <rire> Makak. Oui, ma kak. Et je dis, -a, mm -hmm. sous toute cette théâtre, qui n'est pas arrivé dans le niveau, mm -hmm. protestant qui fait Makak. Ah, je gaffe ça. Parce qu'elle n'a passé à côté de la vérité. Mais ça qui est plus triste, c'est que y a des leaders, qui a connaissance mm -hmm. et qui a continué de traîner le peuple là dans l'ignorance. Et la Bible continue à dire Mon peuple périt faute, faute de, de connaissance. Je me sens révolté. Le mot qui, Jean, l'église de Jésus-Christ, là, pas capable de faire progrès encore. Je mm -hmm. comprends mon bagage, mes bien-aimés. Là, je pas fait l'église progresser. Je comprends un gros bagage, mes bien aimés. L'argent va pas fait l'église progresser. L'argent va pas fait chrétien progresser. Au contraire, l'argent fait nous tomber dans la léthargie. Depuis nous, nous sommes occupés. Nous ne sommes pas occupés pour adorer. Nous ne sommes pas pour prier. Nous ne sommes pas occupés pour chercher la sanctification. Mes bien aimés, ben nous découvrons un bagage extraordinaire. Pour chrétiens arriver dans stades. stade, pour le mm. men, et puis pour le retenir lui-même, et puis pour bon Dieu qui est la première place dans la ville, c'est le bon Dieu qui a fait ça. Ce pas expliqué je vais expliquer que je l'argent, non? Je que bon Dieu qui a fait l'argent ne mettre tout. Alléluia. bon Amen. Dieu qui a fait, c'est où mettre l'argent? Trois personnes. Qui te la, j'en avec eux, mm. Même dans l'évangile. En pile leader, à prêcher ou l'évangile, il y a abondance, Mais qui ça nous constater? L'église yo toujours est pauvre, mais l'idée ça yo toujours vine riche. Effectivement. De même, dans la politique pays, ne glade la défense qui qui mal liyo mon ki nan ghetto yo Évitant sans temps entendre non la cité dans corruption combien millions a disparaitte l'a volé et tandis que deux jours en jour mon li dit l'a défend comme peuple là yo toujours vinn pi mal yo toujours vinn pi pauvre. c'est ça que fait peuple haïtien dernièrement gon zanmi qui fait perdre nos business et puis, jami, ça, m'a mon conseil. Pour une situation difficile pour lui, bien. Pour une situation difficile pour lui, est-ce qu'elle est qu il capable d'aller l'église? Une façon pour que soit capable de reprendre. Je dis, à l'église, c'est bien, oui, mais. En vant l'église là, garde comment on est capable de jouer un travail pour faire. Ou pral dit, mette travail là avant Dieu. Non, non, non, non, non. Faut comprendre. L'éternel te fait 6 jours de six travail, 11 jour de reposer. Ou, ou, repose. si ou, ou, ou te pour plus que vous reposer. Donc, si vous avez une situation qui est difficile, ou perdez dire tout ça où te procéder. procédé. Et puis, c'est l'église ou brale. Si tout, l'église des Haïtiens, ou a pi Parce que l'église là, pas brale prècho pour lever ou le travail. Mais l'abdou, Jésus ka se si, Jésus ka se la, Jésus ka se l'autre bol ka fait tout. Si te ge 10 moun pauvre dans l'église la, 11 moun dans se brale ou. pasteur pasteur dit ça ou a senti cœur ou touche, et puis l'abdou dou pote, pote, pote, pote. besoin l'ou pote, ou même l a l <rire> Alors, l'a besoin l'ou la Alors, A la traque pour la Kaité papa. On toute la journée. Mm -hmm. Parce que sans pitié qui pas jamais comprendre que l'Éternel travaille 6 jours que monieur les a relevé ce travail pour y aller travail. y a ouvert porte l'église chaque jour et puis il a fait offrande. Et a le dit Mwen, et puis il y un soup, il vole de tous les côtés. Encore, pasteur, il n'a pas mérité, il boit à la tout peut pas ici. Est-ce que pasteur, il n'a pas mérité, il boit bon la calée Chaque jour, mon enlevé, la a fait jeune. Il a Il remplit. Mon apothecob. pasteur a du tout même dans l'église. Et mille dollars pour bébé, il me fait offrande. Chaque dimanche mon fidèle la pot dollars contre le travail. Donc, moun sa yo ap vin pi riche, Et puis moun nan l'église a son dal pauvre. Est-ce que moun ka marcher nan l'église konsa? Non, si c'est pour ça m'paye. Si c'est pour ça m'gede, moun peut pas ici. Moun sa yo merite yon bou akale, Parce que ou pa kake bon équipe moun, matin midi, so anab jene. Moun yon grand, Gou yon an misa yon an kras. Ti sa ou gen, ou... Ex, ou si ça que yo gnenan men yo exige yo potel ba ou, et pourtant yo pa travaille. Donc si l'église la t'a 10 moun pov, ou même qui t'a gen t'a ge l'argent et puis ou vin pour on baf nan la vie ou à l'église la, 11e moun pov la c'est pralou, aussi simple que ça. Yo vin plein l'argent. Tout petit yon dans le pays étranger, mais pauvres yon devant yon, ap marcher, chercher l'argent, tout côté poté ba yon, tout monde mm -hmm. qui a prêché question abondance yon, yon vine riche, et presque tout monde qui est dans l'église yon pauvre. pauvres. Mm -hmm. Et au fur et à mesure que bagay ça a passé, la foi a diminué. Parce que yon pas qu'il y a de bon monde qui tendent des message là, et puis yon courit derrière l'abondance là, Bon Dieu, son Dieu d'abondance, mais le monde qui court de l'argent, Et n'y a pas de bon à coucher, c'est de l'argent. Et comme ça, le message qui vous pour faire grandir, il n'y pas prêcher. Le mm -hmm. message qui peut pour former, qui peut pour construire, qui peut pour former un homme fait nos femme faites. Jean 1 Corinthiens 13 dit, il n'y a pas prêcher. Parce que tout le monde a dit n'importe bagay, même la Bible a fait main. Et comme nous sommes peuple ignorant, même dans l'église, nous-mêmes, toute l'église, nous, nous participons à toute erreur qui fait le pays à tomber dans la salle tombée là. Mm -hmm. Et maintenant, on est très politique avec vous. Parce que l'autre dit Jésus-Christ. Vous voulez pour nous payer un pot, qui ça pour nous faire? C'est une question politique. Jésus-Christ répond politiquement. Baille bon Dieu, ça pour bon Dieu. Baille César, ça pour César. Là, vous venez de dire bon Dieu, mais nous, jeunes femmes, nous avons dit, c'est une question politique pour te finir à monsieur. Monsieur n'est pas entré dans la logique, non? Il a demandé, mais quand garçon, il a dit, avec là on seul moun baka d'il te. Comment nous faisons ce lit seulement nous mener? Si on fait ça, on entre dans une discussion malsain. Jésus-Christ garde mon yon en j'ai. On peut commencer à écrire tout péché. Yon. Et puis il dit mon qui s'empêche. Frappez l'enfant. Ou vient poser une question politique. Parce que s'il dit, c'est pour lapider. Côté justice, soit prêché, à côté grâce, soit prêché. Si on dit qu'il est vivant, et la loi qui dit ceci, cela, qui soit favel, il est pour pour prendre non piège. et puis il politiquement que les gens qui sont à vous le roche roche là. Mais vous mais Jésus-Christ n'a pas servi à faire 33 ans sur la terre comme un gros politicien. Comme un plus gros politicien que tout politicienne. Monsieur ouvre propre bouche par le nom de Matthieu, Il dit Je ne suis pas venu apporter la paix, mais. Répétez-le moi. Mon méchant. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu provoquer de la division de la famille, de la foyer. Ça veut dire Je suis venu pour diviser le monde en deux camps. Je suis venu pour faire tout le monde foncer. Je suis diviser le monde en deux camps. Sac pour la lumière et pour la lumière. Sac pour les ténèbres et pour les ténèbres. Alors, chaque monde a besoin de prendre position clé devant mon Dieu. Et c'est ça qui est nos nations. C'est pour chaque monde apprendre à prendre position à clé devant mon Dieu. Les protestants entrent dans l'hypocrite, même gens avec le reste du monde. Nous la donne, nous ne la donne. C'est nous, c'est pas nous. Ratement d'essoufflé. Et ce ce que fait l'église. Diviser, divisé, vingt gens le diviser. Les presque pas dit Amen dans l'église. Pour que ça à prêché, nous tous dans le même moment là. Mais nous y un dit Amen, nous y un peu dit. Amen, un peu dit mm. Mm. Pour qui ça Parce que y a un peu de monde dans l'église. Pas marcher derrière la parole, c'est des les monde qui marcher. Et même, tout le monde qui a marché marcher de monde, c'est le monde qui a marché tête en bas. Si vous voulez lever tête vous Ou, ou attendez la vérité. Et l'église là, c'est on seule l'église. Parce que la seule parole qui a parlé la donne, c'est la parole de Dieu. Le monde doit diviser sur la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas diviser sur l'opinion. Vous ne pouvez pas diviser sur l'opinion. Mais on va diviser sur la parole de Dieu. Parce que cette parole est oui et amen. C'est ça qui fait pas quatre monde qui part converti dans l'église. Ils ont vu tout pierres pierre d'achoppement. Ils ont l'église de la grandir. Parce que l'église pour le grandir, non homogénéité pour nous sembler. Nous tous pas nous mêmes gens, mais nous tous sommes les ouais, mêmes gens. Hmm. Ça nous est l'élite en Haïti qui fait, nous fait un pile Et il ouais. mm -hmm. y a un pile haïtien qui est entré dans un bagailles de bonne foi, de bonne volonté, de bonne conscience. Vous comprenez ce bon bagaille qui a fait, et puis c'est tout le monde tout fait. Ici, a, nous parlons de péché personnel, nous parlons de péché collectif, nous parlons de péché national. Un pile péché national fait. Daniel, chapitre 9, le serviteur a dit Nous avons péché. Parce que Israël en entier est entré dans en la désobéissance. Même Jean-Jody à Haïti dit, nous avons péché. Parce que nous, la majorité de nous entrons dans en désobéissance extrême. Mais nous, nous ne pouvons pas nous les États-Unis ni Canada et yop, fép, nous faisons pays à ça. Nous en honte. Nous qui mon nous faisons nous en guise de nous suivre la parole de Dieu, nous mm -hmm. suivons l'Occident. Mm -hmm. Qui ça, américain penser l'Américain qui ça la France pensait, qui sa Canada pensait, oui. qui ça la Dominicanie dit, comme si nous condamnons pour nos peuples de rester avec. Effectivement. maintenant je Jésus-Christ est mort sur la croix pour tout. Vous ne pas obliger de rester avec personne. on est capable pas contact direct avec Bon Dieu. Amen. Et Bon Dieu, si vous avez un contact direct avec vous, il vous aurez l'éternel des armées. L'armée, ah, ce pas un seulement, je là tout. Ah, mais ce n'est pas une guerre bactériologique seulement, mais une guerre bactériologique là-dedans. Ah, mais là, c'est une guerre économique. Ah, mais là, la majorité de gens qui ne m'ont pas à l'école. En plus, tout le monde dit que son grâce au rien ce l'église là. Mais moi-même, je réaliser dans la classe moyenne, c'est la plus rebelle. Parce que plus de gens qu'on lit en Haïti, c'est plus de gens qui ne m'ont pas à l'école. Et, et maintenant, des le me l'homme qui a chez Allah, il ne faut pas comprendre ça avec lui ou parler, il ne faut pas comprendre c'est lui qui parle avec vous. Il ne faut pas oublier que bon Dieu les monde c'est des envoyés, ils pour dire parole bon Dieu. Nous parlons pas encore pour bon Dieu descendre pour venir parler avec vous, mais il parle à travers les prophètes, il parle à travers la parole de Dieu, la Bible, il parle à travers les prédicateurs. Sélectionné sur le volet par le Saint-Esprit pour bâtir cette fiancée qui doit se présenter devant Dieu sans tâche ni ride. Mais c'est pour quitter le formé. Parce que l'école est tout, il apprend la raison, mais il n'a pas jamais développé la foi. Mm -hmm. Et en venti critique ou a une discussion. Ou pas qu'on ferme fait mes yeux pour quitter le Saint-Esprit communiqué avec vous. Matin, on bon Dieu, il parce qu'il est Amen. C'est lui-même qui est là qu'il faut là. S'il n'est pas très l'eau, ou pas tabla. Le ou là. S'il est là, il n'est pas là avec vous, c'est pour t'en Songez, ça le dit dans psaume 24. À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. C'est-à-dire, tout sac sous la terre, tout le monde qui sous la terre, c'est pour l'éternel. Ni méchant, tout. Parce que dans la Bible, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. était bon Dieu, aiguiser sa geste pour venir comprendre. Suspendons de sa monde abdi. Suspend, suive, mon tende, bon Dieu. Pas un pays sans l'armée. Mm -hmm. Qui ça me dit là Un pays sans l'armée. L'éternel connaît ça. Pas un univers sans l'armée. Pas une cosmogonie sans l'armée. Non, que ça va dans l'Église là, moi même pas rien. Mais depuis, depuis Genèse, nous avons reconnaissance qui est sur l'armée. L'éternel n'a pas joué. Parce que l'armée se définit comme une force constituée en tant que garantie de sécurité. Pas le chercher dans l'autre livre pour jouer comme ça. Ou jouer de même bagaille là, mais dans n'importe l'autre. Et c'est privilège, bon Dieu. Armée. Ces forces constituées en vue de garantir la sécurité. L'éternel connaît qui Jean là-haut, fait toute cosmogonie, l'institue institué la donne. Alors, au même qui sous la terre, qui était mon pas dans le temps, reprenons nous Grand pile tractation faite pour écraser l'armée d'Haïti. En plus, le monde est content, la mer a crasé. Et quand il y a un sujet de discussion sans essayer de rien comprendre, nous quittons l'émotion. La mer n'est pas bon, la mer n'est pas bon. C'est pour vous, la mer pas bon, la mer n'est pas bon. Gros chef, vous êtes d'accord pour écraser une institution forte, une seule institution forte qui est dans le pays. Nous ne pouvons pas jamais raisonner parce que cérébral, nos têtes, nous raisonner, nous ne pas fonctionner. C'est émotion nous. On ne va pas bon, retirez-le. On ne va pas bon, jetez-le. Mais à qui ça n'a pas la selle? Je ma coûte, ma je ma coûte, moi-même, moi je n'ai pas de victime victime, Qui présente la tête comme victime, alors c'est les monde qui sont dans la guerre et puis ils perdent la bataille. On y a tout à fait film parce que y a Pour vous montrer comment va pour tout le monde Tout le monde, c'est ce monde qui devine pour tout le monde. Il n'y a pas gens qui sont innocents Alors si là, il n'y a sont créateur, c'est sont responsables. Et si aujourd'hui, nous ne sommes pas Regardez qui sont les gens qui ont été dans le pays Estimez pas je ne personne Parce que l'a a développement pour le job malheureux Il a développement, il n'y a pas de gens, personne on bon matin, ma gloire sur le caset, on peut dit estime, « Hey, hey, hey, Et puis il fait au marre, monsieur. Qui laisse le monde qui a dit qu'il s'est reproché, estimé Personne ne va jamais connaître qu'il s'est reproché, estimé. Ma gloire, on n'est pas prêt à là. Ou même notre tête pas où, comme malheureux, vous pensez que c'est la médaille qui a fait coup d'état tout le temps. Vous pouvez pas capable comprendre que tout coup d'état comme on commandité. Alors, c'est ma gloire que est levé pour contre lui. Et puis, quand le film mette estime dehors, estimé estime parti à l'enfance, et puis, le même qui s'allait faire, les invités d'enyeux bourgeois, qui ne pas y aller faire bal, n'en parler toute la journée. L'élève est du valier, pour du valier venir travailler avec lui comme ministre de la Santé, parce que du valier était secrétaire d'état de la Santé, sous-estimé. Du valier dit Mais, ou pas qu'à pas dire ça, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait, vous n'avez avec, vous n'avez pas dire vous n'avez avec vous pas Et depuis là, Valier oblige à entrer dans ma pour jusqu'à ce que ma gloire ne suis pas président encore. Je ne sais pas, j'entends des personnes qui dit ça en Haïti. Mais tout le monde a parlé de Duvalier. Qui ça a dit, Duvalier était ceci, Duvalier, Duvalier, Duvalier, Duvalier. Et puis l'on okay? a regardé tout ces monde qui a financé le Cameroun, tout ces monde qui ont financé coup d'État, nous avons fait 13 ans au pouvoir, ils dérangent 13 coups d'état pour le décaler là, pour faire une révolution politique, pour si vous avez l'air capable de faire une revolution économique. Toutes les mounes y ont fait passer pour victime, mais tout le monde se venu pour tout y'en, n'a pas tout en paix là dans il faut nous jouer nos monde pour dire nous ça, parce que quand l'histoire est écrite par des vaincus, c'est monde qui a gémi, miséraux, ont passé seulement en mais il faut nous attendre des gens qui étaient là, qui ne sont pas vincers, ni vainqueurs, ni vaincus, mais qui sont des gens qui ont vécu l'histoire. Qui connaissent qui est ce là? Le bagage là, c'est que l'on nomme la caille ou l'autre vignes pour le vignes descendre, ou descendre ni avant ou pas responsable. Claude, c'est ton tomacoût. En vérité, plutôt ton un tomacoût. Parce que je dis à Pays-Noir, pas dirigé. N'a pas pédéré les bails, au Mais c'est des terroristes. Salomé Charles Mourier, ce n'est que le commencement de la douleur. Si bon Dieu pas fermé, nous n'a pas... On... Tout le monde a dit, Claude, mets-toi couvert. Claude, mets-toi à couvert. Moi-même, je moi, dis dans la Bible que mes jours sont comptés par l'éternel des armées. Pas d'aucun que, quel monde qui doit sauver si l'éternel n'a pas le permission. Et moi, je dis, non, si il tire mon vent c'est une victoire. Parce que je parle mal dans le ciel. Amen. Je ne peux pas, personne. Je ne peux pas, l'homme la tout. Je ne peux pas, je ne peux pas dire, pitié pour moi. L'on a prié pour moi, je ne vais pas bon le cacher, parce que je ne m'en pas rate, je pas le cacher en quelque côté. Je ne bon Dieu pour le courage pour continuer à dire la vérité jusqu'à ce que je relève. Parce que je ne peux pas demander, pays pas de dégon, Je ne vais doit marcher. Je ne peux pas de presse à 10h du soir à pied, je vais manger fruit, je vais monter pétionville à pied mal dormi. Nous perdons du pays, nous. La CIA, pas de gens qui travaillent avec lui. Il n'y a pas de bon monde qui sont dans la CIA en Haïti. Il y a tellement de de prestige. Blanc, pas de gens qui est dans la CIA. Si un pour il y a la pas plein de monde qui est en Haïti là. Et gros blasé, oui, gros bourgeois, gros nan maquette, gros ancien général. Ou pas qu'être bon gros nek qui comprennent que vous avez un droit de vie et de mort sur tout le monde. Pas de expliquer, c'est l'éternel. Tale, tale, tale, pasteur, bon bail. C'est ça bien aimé. Souvent, moi, je dis nous, Haïti, c'est la république des coquins, c'est le volet qui a prêté. Pendant que pasteur a fort comprendre que vous avez un série de monde qui travaille pour ces IA. Mais même Blanc parle de l'autre Blanc qu'on est, l'ap a travaillé dans l'institution. Mais dans pays d'Haïti, si Haïti toujours voulu fort qu'on est, a travaillé pour Blanc. Exemple Lambert. <laughs> Lambert, je 25 ans depuis ma collaboration avec Blanc. 25 ans, on a ensemble. 25 ans, nous sommes amis. Nous <laughs> sommes 100 000 papaïtiens. Ah! <laughs> Quand la on gardé vicieux papa passé pays d'Haïti. Après 25 ans de service peuple haïtien, kounya la yo une sou selo la gè vieu po anmen menou. Est-ce qu'on comprend bagay? Donc moun ki américain li pa pale tout moun konnen ke l'ap travay nan se yami ti haïtiens toujours vle fò konnen ke l'ap travay pou blan tellement sans rester avec la nan. Nou. Paste. Qui baille mon souffle, c'est l'éternel qui retire souffle. N'importe mon cap chita un côté, pour la réfléchir, pour le conquérir, la vingt-touillez mon, l'éternel cap couper souffle. Parce que l'éternel te dit, non, non, mauvais riche là, et, et, et, et si ton âme t'est redemandée. Tout grenier me plaint, qu'on y a baguette, me fait encore mon âme, vie, bamboche, repose-toi. En plus, l'éternel dit aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Tout les ou semble qui soit avec vous. Mm -hmm. Et moi-même, moi, moi c'est pour suspendre de Ou mourir aujourd'hui, ou à mourir demain. Ou besoin mourir vieillesse, je 72 ans, je suis tout comme depuis qu'on y a. Jésus-Christ vient il faire 33 ans, il monte, il monte, il fait a Pas de monde qui vient faire ma chèque, ici. Ou à mourir, il pas mourir, ou mourir quand même de mourir Alléluia, ge mon Dieu. Ou bataille, c'est vrai pour pas mourir. Mais... Pas mourir aujourd'hui, pas mourir demain. Mais l'essentiel, mourir en le commun. Mesdames, et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquins. Et c'est seul volet au Capriti. Par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti, journée a. Jour, Façon où un e peuple la vie C'est vrai que je vous dis à Dieu, comment commencez calé Mais vous pour nous. Vous avez fait pour un président monter. Et puis pourtant, y une équipe de micro-politique. Chou oligarque corrompu. Qui va faire pas 5 voix dans l'élection. Et puis yon d'oukonsa, nous m'baye président 100 joux pou nous en salap fè, moun sa yo, fondra son exemple sou vous, Fondra son exemple sou vous. Zafè fè pou fin pour vote yon sénateur pou représenter ou bon koton le président, et puis koun yon la pou sénateur, sa, ansan ma voun nan manifestasyon kont le président, m'ap veye nou m'a veiller nous parce que me connaît la pli pas nou, nou dans nous nous sa Je Joune jodi dis, par rapport à ce qui s'est passé dans le pays d'haïti façon nous te kon nous faire de nous fait kwite m'pas de nous faire comme si pays a douce ni prale donc ces divers citoyens Conscience yon commence à revenir, monte à Mais s'il vous plaît, papa, ici, Boakali, ça suppose Kembel, Kembel, Kembel, pour nous bailler toute rac politique, toute ravette qui empêchait pays à avancer, y ont le son. Parce que m baka fin voté en tant que sénateur, pour le représenter, et puis ça qui passait ou une manifestation en avec. pour faire qui ça. Mapkebo m'a battu dans nan manifestation. Ou ces députés m'ont moi ensemble avec eux, ou vin manifester contre qui est, contre le président. Mapkebo m'a battu bien bat. Ça fait tout pour nous, non commune. Et puis comme chaque kafou nous nou nou virons ces gangs, que les magistrats ou l'élan le macaque. Balboa calé. Parce que depuis que nous avons plein de gangs, on met koné les magistrats dans aussi simple que ça. Ça fait pour le président Monte. Et puis, il n'y fait ça sa faire ça pour le faire. À cause de mon paquet négoteur de soi-disant opposition qui a baillé moun problème. yo fondera son exemple sur yo. Parce que si nous pa exemple sur yo, nous ne pouvons soti nan dans situation difficile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue à Haïti. Pays spécial. Non, pays a spécial, papa Haïtien. <laughs> L'é la police fin debreye Matisse. Nous fin élimine tout gang yo papa Mais comment bral marche dans porto au <laughs> Mais comment bral fete? Et <trivé> <trivé> Aïe aïe aïe bon Dieu, c'est comme ça papa ici, ma poule n'a pas de presse. Qu'on s'embrait le dans la Alléluia Débarquer sous certaines peuplaisiens. Ça cap caké c'est même non Ah bon Monsieur, on le danser dans le pays d'Haïti non, la Gonaf, pas ici. M'a poisson et je la terre. Là, je nous prendre, Michel, dans bois Mais ça, qu'on me Nous river sous assassin tout Président Jovenel Moïse, c'est comme ça, nous allons danser. nous passer pour un oligarque dans la petite ville, papa, ici, dans Bois boîte. C'est comme ça, mettre Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Et celle dans le pays d'Haïti, vous capable de jouer petit plaisir, ça, au Papa haïtien. Pas de l'autre côté, vous êtes non Boa can, vous avez des bien monsieur. Oh, laisse-moi nous finir tout pas depuis aéroport tout seul l'ouverture m'a levé, dans la tête, je Oh! m'a Je 5 rara, je m'en dans tout c'est l'ouverture m'a débarqué dans la race nationale, je m'en mette Pere pere pe, pe, pe, pe, pe, pe. <coughs> <coughs> Et puis, lèkem fin soupe pas ici, moi. Bon. Si m'ge connaissance toujours, parce que m'bakontis nan ambinance y a potem pagadem Et puis m'pal pren vent sous la mer. Aïe aïe aïe, ge bon Dieu. même abdessan pour mal branvent peuple païsien et ben loi oui l'on sorti à l'étranger tu comprends et puis tes cheveux au vent et pour gen petit sandal sandal tirat blanc et puis très léger peuple païsien va abdessan les pralètes à toi pour m'balle pour plaisir comme ça côté isoté la police une classe pour descend car elle nos bel hôtel bon si vent bon si poisson bon si l'ambiance crise boulet mais ça cap cap cap ma tellement m'a dit à date à peu pas ici n'a pas c'est fou en tout cas déjà dit nous ça déjà dit nous ça s'appaga de nous si nous dis m'fou. à c'est vrai même souffrir tout à peu pour en bas après boire à à peu pas ici pour mal dégager conscience de yap pipi yap pipi yap yap yap pipi yap pipi yap yap ménage yap s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas ou live là, vous pouvez capable contacter rapidement, rapide, mais vous n'êtes Et pas pour nous aimer, non T'as pris, s'il <laughs> eh, vous plaît. Ça pas pour nous aimer. juste mes amis. A l'état, là, tomber Et puis, même tête, moi et puis, S'il vous plaît. Jaspont Tirara, pas pour nous aimer. Pas venir dans le Mesdames, mademoiselles et messieurs, merci parce que tape suivre suivi avec attention. Merci pour la fidélité et la patience. Le dossier, là, nous prenons le travail sous Donc, nous pas capables de rester pour que nous capables recevoir les amis auditeurs. Rendez-vous cassé. Demain, si Dieu veut, puisque dossier sa, on a le fouiller et on a pour nous connaître. Qui s'allie, reste branché parce que des causes dans cap vini. et ou connaît nous mêmes nous là pour nous fouiller zone dans Calalou marcher en bas tout raje ensemble avec toute antenne nous pour nous bousquer information pour nous porter pour. Moins vous merci parce qu'on doit suivre avec attention. Merci pour fidélité ou acte patience Moi, moins prêt aller. Rendez-vous cassé demain matin. Et 6 heures pour journal, tout haïtien connecté, red branché, parce que dossier là, qui vint joindre nous, l'imande pour que, nous le travail souli, et pour nous poter détails pour. Merci parce qu'on fait nous confiance. Bisous, bisous, mwen ou en pile. Continuez mobiliser ensemble avec mouvement bois calé, parce que nous gagnons en pile, en pile opportunité dans nous, pour que nous finis ensemble avec classe politique ça, qui mettait ensemble avec Oligak corrompus, pour yo capable fini capables de finir ensemble avec nous. Résistez à diab la courir pour nous, même j'en dans la Bible, Moïse en pile, pas oublier, travail, travail, travail, puisque travail c'est la liberté et c'est dans travail aidé n'a pas pu retirer le pays à côté de là. En nous appelant encore, on nous prend responsabilité, nous et merci déjà parce qu'on fait preuve ou c'est bon Haïtien et n'abandonne tout le monde mobilisé. Boakai n'a bandi pendant que n'a déchouqué gang à cravate tout qui empêchait le pays à avancer. Non pas me fou comme bisou bisou one love n'a croisé demain matin 6h. Non matche.